J'ai admiré le talent de, de cette, de cette Kam Nova, deux talents. D'abord, j'ai trouvé qu'elle posait des, des questions sans tabou, des questions très, très, très fines, des questions intéressantes. Euh, et puis, euh, je crois qu'elle avait aussi le talent d'interroger euh, des gens extrêmement variés. Hein. On voit des gens qui, à l'époque, qui maintenant sont, sont célèbres, mais qui, à l'époque, étaient par exemple des marginaux. Euh, je pense à Darylons par exemple. On voit, on voit des poètes qui, de, qui étaient déjà un peu célèbres, et qui sont devenus encore plus. On voit des intellectuels. On voit des communistes qui espèrent encore dans un communisme visage humain. On voit des anticommunistes. On voit l'ordre de la rue. On voit des turiféraires de l'ordre moral, etc., qui s'indignent contre euh, voilà, le parc. Euh, il, faut, il faut respecter l'ordre dans le parc. On voit des enfants. Bref, donc tout, toute une population assez variée qu'elle a réussi à prendre sur le vivre comme ça. Moi, j'ai passé à Elle nous montre aussi donc, les, les contradictions, c'est-à-dire cet, cet énorme espoir. Espoir de, espoir de liberté, euh, espoir de, de, de progrès, dans lesquels nous aussi, on a, on a, on a cru. Euh, espoir d'une vie meilleure, espoir d'un bien vivre ensemble en Europe. Voilà. Tout cela, elle nous, montre, elle nous montre aussi la désillusion qui vient de, malheureusement très vite avec la crise, crise sociale. En fait, ça a bougé bien trop vite. Moi, encore maintenant, vous savez, quand je suis dans le tramway, quand je vois des, des vieillards qui ne sont, qui sont pas si vieux que ça, mais qui ont vieilli prématurément, je, je me mets à leur place. Euh, J'avoue que ça me bouleverse à chaque fois que j'y pense. Je me mets à leur place et je me dis « Mais mince, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu ?» mais euh, ça, a été, ça, a été, ça a été tellement vite. Des gens voilà, qui... Bon, puis il y avait leur petit bonhomme de chemin, une vie euh, qui n'était pas, très, très, pas, pas forcément extrêmement. Je ne trouve pas le, le terme, mais, et qui tout à coup se sont, se sont retrouvés avec effectivement plus rien, je pense aux retraités. Hein. Euh, et donc, crise, crise sociale, crise morale, crise. Euh, elle nous montre aussi, j'ai oublié de le dire, oui, on voit aussi. Euh, et ça, ça m'a frappée parce que je, avec le recul, ça, je, je, je l'ai vu, je ne l'avais pas forcément vu sur le coup. Euh, elle montre aussi qu'on avait réfléchi déjà, on avait déjà fait un bilan du communisme, hein, les intellectuels dans le film. On pensait déjà à la pré-communisme, on pensait à quelle démocratie on voulait, on voulait bâtir. Ce n'est pas la démocratie qui s'est bâtie, malheureusement. Euh, elle nous montre aussi cette américanisation très très, très rapide. Moi, je me souviens, ça, ça, ça, je le prenais en pleine borge, hein dès des début de la, la transition, comme on appelle ça. Elle nous montre la fascination aussi déjà à la fin du communisme avec la, la avec la, enfin, la fascination pour le, pour le pop, hein, pour la musique pop, etc. Cette imitation du pop par beaucoup euh, par, par, par de chanteurs bulgares. Donc ce, ce, ce film nous montre beaucoup de choses. Et, et ensuite, la deuxième euh, bonne, euh, bonne surprise, ça a été quand j'ai découvert euh, la semaine dernière le film d'Eliza. Et parce que tout à coup, la, la, cette symphonie qu'on a, ou cette, cette polyphonie plutôt, la polyphonie avec toutes les voix qu'on a, eh bien on a une voix qui s'ajoute en plus, celle de la narratrice. Et ce que j'ai beaucoup aimé, euh, ce, que, ce qui est à la fois, ça c'est toi, parce qu'on retrouve dans, justement dans ton roman, et à la fois c'est quelque chose qui permet une épaisseur en plus, qui, qui ajoute à la complexité, qui ajoute à, à, oui, à cette épaisseur, c'est cette narratrice qui, avant de l'éternaliser, tu, tu le dis dans le, dans, le, dans le film, tu rallumes les traces, donc qui va justement sur les traces, qui découvre, ça qu découvre aussi euh, ce, que, ce que sa mère a fait, ce que sa mère a vécu. Et, et, et donc, euh, le, le regard de, de l'enfant, enfin en tout cas le regard que, que l'adulte pose, celle qui se revoit enfant, ce qui est aussi autre chose, donc il y a plusieurs là-dedans. Euh, le, le regard du faux naïf. Et, et, et moi, j'ai retrouvé quelque chose euh, qui est propre à, à un grand écrivain de qui est mort maintenant, qui est mort en 2003, le, euh, qui, qui est donc, un des grands euh, euh, écrivains de car et qui, l'un des ressorts, justement, c'est qu'il pose toujours, il y a toujours euh, ce, ce regard du faux naïf, il y a toujours le, celui qui est un peu soit l'imbécile heureux, soit l'enfant, et qui permet de voir euh, ce que nous, hommes normaux entre guillemets, nous ne voyons pas, nous passons à côté. Et puis, euh, je ne pas, je, je, je, vais, je vais bientôt finir parce que j'accapare peut-être un peu la conversation. Euh, ça me, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ça, je le revois dans, dans un autre livre que, que j'aime beaucoup, j'ai un écrivain que j'aime beaucoup, j'ai travaillé des moments. Son, son dernier fils de la mélancolie, euh, lui aussi travaille au, au salon du livre des écrivains. Là, c'est l'imbrication entre l'histoire personnelle, la petite histoire entre guillemets, et la grande histoire, avec une grande, grande H, comme on dit, euh, ce qui permet, encore une fois, aussi, de, je pense, de, de, de, de plus nous de, de plus toucher. Alors, je voudrais remercier ça parce que j'espère qu'elle arrivera à faire ce qu'elle n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que moi, depuis 35 ans, je traduis cette littérature, j'essaie de, euh, de la faire connaître en, en France, je meurs à un mur de d'une différence totale pour ce pays et sa culture, ça m'en en colère à chaque fois, à chaque fois que, que, que j'y pense. Euh, et donc, merci parce que par ton film, parce que tu écris directement en français, euh, j'espère que tu arriveras à, à, à, à faire mieux connaître ton pays. Deuxièmement aussi, je crois que ce, ce que, enfin, que j'ai retiré de ce film, c'est que c'est pas uniquement la faillite, la, la faillite de la mise en place d'une démocratie, d'un système, etc. Euh, les queues qui ont remplacé les queues, les, la, la, cette misère aussi qu'on voit. Je crois aussi que nous, euh, l'Europe de l'Ouest, ex de l'Ouest, on a raté un coche en 89. Et moi, ce qui me enfin, qui, qui m'attriste ce profondément, c'est de voir qu'effectivement, cet espoir de bien vivre ensemble qui est dans le film, euh, et quelque part il faut il est encore à réinventer et j'espère qu'on réinventera voilà. j'espère que merci votre optimisme j'espère qu'on retrouvera effectivement une Europe qui serait une Europe unie merci moi j'ai une question pour Elisa, euh, sur le dispositif de narration euh, vous êtes le narrateur mais vous prenez parti vous n'avez pas utilisé euh, de voix off vous passez par l'écriture et vous jouez avec la forme pour transmettre plusieurs discours justement on a à la fois les événements historiques qui nous sont racontés, votre découverte des cassettes et les événements euh, et le souvenir de, de votre mère, et en parallèle votre ressenti sur ces événements historiques et, sur, et les questions qu'ils qu ont suscitées en vous. On a vraiment cette multiplicité des voix comme vous avez dit, et de temporalité à travers ce choix de montage. Et parfois, vous, vous utilisez l'écriture euh, sur fond noir, parfois vous l'utilisez directement sur l'image. Et puis encore, euh, parfois en speed screen, on a les images à gauche et puis euh, on a l'écriture à droite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de votre processus créatif et de ce qui vous a mené à choisir ce, ce dispositif-là Oui, en fait, depuis le début, je j'avais très envie qu'il y ait ce regard de l'enfant, enfin, qui est au regard, euh, mais mais aussi mets je, je bien l'idée de mettre en place le parallèle entre l'enfant qui grandit et qui va apprendre euh, différents phénomènes de la vie, et en même temps cette société qui s'émancipe euh, aussi de d'origine et qui va euh, se poser dans de question, c'est un grand jour dans en question. Et, et, euh, et je, je trouvais qu'en fait c'était intéressant de poser un, ce parallèle. Après j'avais aussi pensé au départ à, à mettre une voix off, enfin je vais essayer mais en fait, je trouvais que d'abord les images sont déjà très denses. C'est un film de parole, enfin c'est c'était une émission de, de, de parole qui était très très. où oui, il y avait très très peu de silence d'ailleurs et très peu de, de juste de plans comme ça. On avait beaucoup galéré d'ailleurs en montage pour faire des plans de coups, pour juste de manger de respiration. Et, euh, c'était pas très bien de mettre une voix off d'autant que j'avais envie aussi que l'écriture soit visible bon, c'est vrai que j'écris aussi à côté et j'aimais bien l'idée que ce voilà, que texte il soit aussi dans sa dimension graphique euh, ça permet aussi de donner un autre rythme, d'un élément de respiration euh, et aussi de faire exister ce regard de, de l'enfant mais d'une manière un peu plus euh, effacée, minimaliste enfin, c'est là sans trop... Euh, euh, que ça monopolise, euh, enfin, que ça ne va pas trop sur le territoire des images. Ça commande parfois à les images, il y avait aussi un besoin, euh, parfois on ne pouvait pas comprendre tout, euh, par exemple, l'orage, vous en parlez, j'aurais pu ne pas expliquer ce que c'est, et ce n'était pas spécialement une envie d'ailleurs à expliquer tout au Français, mais euh, parfois je profite quand même pour, pour donner quelques détails qui, qui, sont, qui sont importants. Qui me paraissent importants et parfois euh, c'est un peu le contraire c'est toujours un petit peu décalé et ça permet aussi d'amener un petit peu de humour enfin peut-être quelque chose qui m'est plus propre à moi et euh et donc d'amener aussi un petit peu de fiction, puisque c'est un, un enfant qui se rend des comptes et, et qui va s'expliquer à partir de son échelle euh, les événements politiques. Je trouvais ça aussi une autre manière de, de visiter euh, cette histoire qu a quand même, enfin, ouais, donc ça, ça permettait un petit peu d'ouvrir les registres et de mélanger un peu plus le, le réel et le, et le fictif commun qu'on qu retrouve dans votre roman aussi, il Est-ce que vous les avez écrits en même temps, le film et le roman, qui est sorti en 2016, est-ce que la découverte des cassettes ça a suscité peut-être l'écriture du roman, ou est-ce que, est que ça se fait après Est-ce que l'un a mis l'autre Oui, euh, ça se fait parallèlement. Après, euh, non, le roman, c'était quelque chose que j'avais un petit peu fait à côté, et, et d'ailleurs, dans le roman, c'est quand même une autre fiction, le, le roman. C'est vrai que c'est différent. Par ailleurs, la mère, elle n'est pas journaliste à la télévision, mais à la radio. Donc, voilà. Mais euh, je ne parle pas du tout de cet aspect-là. Mais c'est un petit peu le même endroit. Oui, je pense que l'un a pu influencer l'autre, dans le sens où, euh, j'étais euh, déjà, le geste de l'écriture. C'est ce que je faisais quand même pendant trois ans. Et, et je pense que j'avais envie de terminer ce côté littéraire un peu dans le cinéma. Et l'inverse. Je pense que dans le roman il y a des scènes qui sont un petit peu assez visuelles. Enfin, je, je tiens beaucoup au visuel, ça ouvre sur une mosaïque, ça ouvre sur, sur l'image mosaïque. Enfin, voilà. Donc, euh, il y a des descriptions de, de clips, par exemple, il y a des descriptions de. J'aime bien à cette idée-là de, de différentes représentations et parce que c'est quelque chose qui, qui m'est propre à moi de mélanger un petit peu les différents moyens d'expression, de je fais aussi des performances avec des, de l'image. Et euh, j'aimais bien l'idée de raconter une même histoire, mais de différentes manières, donc de la revisiter. Euh, là, dans le, le film, il y a certaines phrases qui, sont, qui, sont, qui peuvent rappeler le roman, mais en vrai, tout est quand même réécrit. Ce n'est pas exactement le même humour, ce n'est pas exactement le même registre. C'est aussi dans un enfant qui parle, mais c'est beaucoup plus en lien quand même avec, euh, avec quelque chose, enfin, avec les images. Donc, c'est vraiment une écriture qui est quand même à partir des images. Bonsoir, je voudrais poser une question à euh, la dame qui est au milieu, qui a parlé en premier, parce que j'espère que j'ai mal entendu, et ce serait bien de clarifier. Si j'ai bien entendu, je trouve cela un peu choquant. Vous avez dit, euh, en critiquant certains types de films, qu'ils nous montraient des choses négatives, des choses noires, et vous avez cité la prostitution des Rome, et je ne sais plus quoi. Et je trouve un peu choquant de qualifier les Roms de négatifs ou de sombres. Voilà, merci. Alors, excusez-moi, c'est bien sûr que... Je... C'est pas vraiment du second degré, mais tout simplement parce que dans ces films, les Roms sont, euh, sont montrés sous le jour le plus, le plus noir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aime pas ces, ces films. ne pas les Roms. Écoutez, c'est pas moi qui faut incriminer, ce sont, ce sont voilà. ces réalisateurs qui mettent tout ça sur le même, le même plan. Et je le déplore. Je voulais poser une question à Elisa. Compte tenu que les images que vous avez découvertes, elles étaient en VHS, est-ce qu'à un moment de la réalisation du film, quand vous avez entrepris le, la réalisation du film, vous vous êtes demandé vous vous êtes posé la question, parce que là, il n'est pas restitué du point de vue esthétique, le VHS, alors qu'il a un grain, c'est une image qui est un peu particulière. Ça permet d'ailleurs aussi d'apporter de, de, une dimension un peu historique. Est-ce que vous vous êtes posé la question, justement, puisqu'on ne le voit pas, de le gommer Est-ce que ça a été volontaire Est-ce que c'est lié pour vous à une question d'esthétique ou de, de, de, de enfin, un choix je ne sais pas ça n'a pas été gourmé. Ouais. Cool, les... le, votre film ne restitue pas euh, l'image euh, dans sa dimension euh, technique et esthétique propre au VHS. C'est exactement que vous dites ça, puisqu'en fait, euh, moi je n'ai pas vraiment. En fait, bien sûr, le film a été donné, ce qui fait qu'il a été quand même, je en quelque sorte, de... parce que disons qu'avec le temps. Il y a eu, enfin euh, assez bah, que ça sont qu dégradés, mais c'est que, que cette BHs que ma mère a gardées dans un placard, donc forcément, euh, plutôt pendant 25 ans en plus, euh, il y avait des, des petits vues sur l'image, etc., qu'on a préservé. En fait, il y avait plusieurs choses qu'on aurait pu enlever euh, qu et qu'on a laissées. Par contre, l'image a été un petit peu nettoyée dans le sens où, euh, en fait, c'était. Euh, enfin, je, en fait, c'est après coup que je me suis rendu compte que pendant des mois, j'avais c'était comme si j'avais vu cette image à travers une vitre sale, et que là, en fait, elles avaient des couleurs. Mais j'ai travaillé avec, une, avec un étalonneur qui a fait très attention, justement, de respecter euh, le grain de, de la VHS, enfin, de, de, de plutôt enlever certaines des formes qui étaient juste gênantes, en fait, pour la lecture. Mais je pense vraiment qu'on n'a pas dénaturé le côté VHS. Oh. C'est que j'en ai gardé beaucoup plus de nostalgie que ce qu'il y a dans les, dans les images que je vois. Je trouve travailler d'un point de vue numérique et il n'y a pas le grain de, du VHS. C'est vrai que là, vous voyez un TGD. il y a plusieurs compressions. D'autres questions Bon, bien, alors on va clore le débat. En tout cas, on vous remercie beaucoup, tous les trois. Vraiment.